Le soleil vient de se lever, le mois d'octobre est déjà torché, nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Quel talent. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 29 octobre 2021. Je suis GLG, votre ordinateur d'accro, on vous rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, reviews à venir et petites anecdotes personnelles, voilà, bye GLG, la mini petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme chaque émission, Alors, je vais mettre en l ordre. Alors, comme à chaque début d'émission, spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a dépassé le palier. On aura donc bien une émission le mois prochain, tous les vendredis. Et peut-être même deux émissions. Pour l'instant, on est à 80% de l'objectif. Chaque petit café compte. Et comme notre liste tipeur automatique ne l'indique pas, nos derniers tipeurs sont bien évidemment Sébastien, Judas, Sébastien et Fred. Voilà, c'est les quatre derniers, mais la liste, je sais pas, c'est automatique chez eux, ça se met à jour. Euh... Ça se met surtout pas à jour. <rire> bon, c'est pas grave. <rire> Donc, merci encore une fois à de nos derniers tipeurs. Je vous rappelle, on fera un live dimanche qui permettra, bah, pour ceux, pour rattraper le retard. Et peut-être qu'on aura deux émissions par semaine le mois prochain. Peut-être qu'on en aura qu'une, encore une fois. Ça dépend que de vous. Papa, il fonctionne au café. Voilà. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, puisque le ratio est pas mal. Hein. On fait nos petits 150 pouces en l'air par émission. Euh, c'est bien. <rire> c'est bien, ça fait plaisir. Des fois 200, voilà. S'il y en a, il y en a qu'oubli. Ah oui, là, c'est vrai, je pourrais aller, ou sur les anciennes. Ça fait plaisir. Et encore une fois, pour flatter un peu les algorithmes de YouTube, vous pouvez également mettre un commentaire. Voilà. Mettez un commentaire ce que vous voulez. Euh, trop bien l'émission. Merci. Ah, sympa les news. Ah, j'aime bien. Ou une réaction. Ou je vous demandais l'heure. Enfin, quand je demande des trucs, il n'y a pas. Mais mettez ce que vous voulez comme commentaire. Voilà. Après comme ça, moi je réponds ou je mets un petit cœur d'amour et tout, et puis voilà, ça permet à l'algorithme de YouTube de dire oh « oulala, là là, dis donc, il y a des vues, il y a des likes, il y a des commentaires, ça doit être plutôt bien, ça mériterait près d'être mis en avant, euh, au moins un peu plus. » Encore une fois, les algorithmes gèrent un peu le, le délire. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour euh, l'introduction. Merci encore une fois aux tipeurs, merci aux pouces en l'air, et merci aux commentaires Allez, on commence tout de suite par les leguide.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. Alors bon, papa, il était productif hein, au mois d'octobre, hein on va pas se mentir. Hein <rire> alors je rigolais, je dis papa parce qu'en en fait bon, qu il y a parce qu'il y a Sébastien qui arrête pas de m'appeler papa, alors que non, papa sympa. Il y a mon fils qui m'a écrit il me dit ah papa ton nom c'est bien GLG mes, mes copains me croient pas et tout je vais dire bah écoute euh, oui Greg Le Geek c'est moi et tout mais je me sens on a fait des vidéos euh, WTS où on était tous les deux et tout euh, quand je suis allé en France mais c'est vrai que c'est sur une autre chaîne donc c'est peut-être pas le même euh, c'est pas le même nom et tout il dit « c'est peut-être pas lui mais oui euh, c'est moi <rire> papa sympa <rire> bon allez euh, donc ma vie mon œuvre ma YouTubeographie, alors mois d'octobre, euh, je trouve qu'on a été plutôt productif. Vous <rire> faisait le bilan avec Nico parce que Nico me dit t'as vu comment on a fait de vidéos, au mois d'octobre J'ai dit bah non, il me dit bah tu comptes, <rire> tu les la vidéo. 20 On a fait là Aujourd'hui, on a bouclé la 20ème vidéo pour le mois d'octobre <rire> sur GLG Rebio. Plus.. Mais on, les GLG vidéos avec deux par semaine, ça fait 8, enfin voilà, on a un petit quota, on a un petit quota qui est sympa, 20, plus 8, 28 vidéos par mois, euh, voilà. On va dire à dire, on nous, il est un peu productif papa, hein, ce mois-ci, vous allez voir, le mois prochain, c'est pire. Bon, allez, on parlera en fait d'une news qui, qui est tombée, enfin, qui est tombée depuis un petit moment, mais ça fait des rumeurs, où Tesla serait en fait en train de travailler sur un smartphone. Un smartphone qui pourrait avoir plusieurs intérêts et plusieurs technologies. Alors, est-ce que on a des chances de voir arriver un smartphone Tesla J'ai envie de te dire, on a presque autant de chances de voir arriver un téléphone Tesla que moi, j'ai un partenariat avec Seco. Tu comme un cochon. Bon, c'est peut-être... <rire> c'est peut-être pourquoi pas, c'est possible, ça se peut, ça se peut. Tu donc il, pr il préparait un téléphone, alors qui serait un téléphone classique, mais une des particularités parce qu'encore une fois faire un téléphone c'est bien, <rire> mais faire un opérateur c'est mieux. <rire> ça pourrait faire un bon slogan. Donc il y aurait également, euh, il serait obligé de passer par SFR, Orange et tout. Donc là il dirait ah non nous ce qu'on va faire, on va passer directement par notre réseau de satellites Internet Starlink. Alors, je sais pas comment ça va se passer s'il y aura des antennes relais qui seront reliées au satellite et tout, ou on sera directement relié au satellite, parce que pour Starlink, il faut comme une parabole qui capte un peu le machin et tout. Enfin, à voir quelles technologies vont utiliser, ou s'ils peuvent avoir quand même un peu de débit. Voilà. Donc, on parle d'un téléphone qui serait avec Starlink. Donc là, on aurait un abonnement avec un téléphone qui marche partout sur la planète, un truc de ouf. Euh, on parle également d'un panneau arrière solaire. Voilà. Alors, certains vont me dire « Ouais, mais les panneaux solaires, ça ne recharge rien. » Alors, oui et non. Oui, en fait, ça recharge rien parce qu'il n'y a pas assez d'ampérage, il faudrait vraiment que ça soit en plein soleil pour ça. Mais, il y a quelques années, quand j'étais avec le gars qui voulait lancer Mezzo en Europe, lui, il avait le brevet en fait, pour euh, poser les panneaux solaires, derrière un téléphone, il a déposé le brevet et tout. Donc, on avait été à Taïwan ensemble et il avait été voir un, un fabricant de panneaux solaires et le mec nous expliquait qu'en fait, eux, ils fabriquaient des panneaux solaires pour, euh, pour, pour les fusées, hein, pour l'espace et tout, et que du coup, c'est pas la même techno que les pauvres panneaux solaires que tu vas trouver sur ta maison ou que tu tu vas trouver sur n'importe quel gadget chinois de merde. quoi ouais. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir des trucs qui sont beaucoup plus photosensibles, qui délivrent beaucoup plus. Et, euh, bon, engageons que Tesla, ils ont un peu d'expérience dans, euh, dans les vaisseaux spatiaux, les navettes, les satellites. Donc, ils sont capables de faire des panneaux solaires avec beaucoup plus de, euh, de sensibilité. Et on verra, transition peut-être incroyable, avec notre Seiko Solar la montre Seiko qui n'a pas de batterie mais qui a simplement un petit capteur solaire et tout, que avec n'importe quelle petite faible luminosité, ça suffit à alimenter un tout petit courant. Alors un tout petit courant, oui. Mais si on te dit, bah, par contre, quand ton téléphone il est un peu sec, tu peux le poser sur une table et, ben, tu vas, au lieu de bouffer de la batterie, peut-être que tu n'en dépenseras pas. Donc pendant tout le temps où il sera en pleine lumière, on va dire, on ne va pas parler de recharger le téléphone, mais on va parler de, à partir du moment où il sera à la lumière ou au soleil, eh ben, tu n'utiliseras plus la batterie, tu, ça, ça suffira pour être en veille pour, euh, avec l'énergie solaire. Donc du coup, bah, si tu prends tout le temps où ton téléphone il est posé sur une table à la lumière ou au soleil ou à l'extérieur, bah, tu dis tout ce temps-là, c'est plus du temps de batterie, donc c'est des temps que tu vas rajouter à l'autonomie du téléphone. Et là, ça prend tout son sens. Voilà. Donc bon évidemment, la machine à rumeurs tourne à bien faux, parce qu'après, toutes, toutes les rumeurs comme ça, on est à fond dans le... Euh, dans tout ce qu'on aimerait. Après, il y en a qui parlent, oui, mais alors, apparemment, ils ont prévu de faire une puce aussi, qui, ça, machin, donc le téléphone serait relié avec la puce qui serait reliée sur ton tympan et dans l'oreille et tout. Enfin, bon, après, voilà, quoi, ça. Robocop, version 2. Mais c'est assez intéressant et gageons que Tesla, bah oui, aurait les, aurait les moyens technologiques et financiers de sortir un smartphone puisqu'ils ont leur réseau, leur téléphone, leur panneau solaire, leur technologie et tout. Voilà, ils ont quand même un savoir-faire. C'est une news qui est quand même plutôt intéressant et avouer que... S'il y a bien un truc qui pourrait révolutionner le smartphone en ces fins d'année, là, où il n'y a plus rien, c'est vraiment un téléphone qui fonde avec Starlink et tout, qui se recharge éventuellement avec un peu de lumière et tout. Enfin, Il y, euh, y a des pistes qui sont intéressantes et qui sont cohérentes. Encore une fois, c'est pas euh, « je vais mettre au soleil, ça va recharger ». Non, je vais mettre au soleil, mais ça ne va pas bouffer de batterie. Déjà, déjà ça, euh, si à chaque fois que tu le mets à la lumière comme ça, tu, tu n'utilises plus la batterie du téléphone, mais que l'énergie solaire suffit, ou euh, lumière, ça peut être bien. Bon, on parlera bien évidemment du lancement de la DJI Action 2, la caméra sport qui avait déjà teasé un petit peu. Hein, Peter McKinnon, il l'avait déjà reçu, il l'avait mis sur une table et dans un de ses vlogs. Il y en a qui ont dit « Ah, on vu, ils ont vu la boîte et tout ». Donc Une caméra qui, qui fera plaisir à, à Insta360, puisqu'elle en reprend un peu les traits. Hein, un boîtier avec un grand écran... Euh, non, un boîtier classique. OK, donc là, sur celui-là, normalement, il n'y a pas l'écran. Hein. Un boîtier... Euh... Non, si, si. Il y a un boîtier avec l'écran et un capteur qui peut filmer jusqu'en 4K, 120 fps, pas mal, avec batterie autonome et tout. OK. Et, alors, le truc magnète, c'est exactement comme l'Insta... Go 2. Alors, l'Insta Go 2, euh, j'ai eu confirmation avec Insta, parce que je l'ai reçu, la caméra, avec tous les accessoires, un truc de vélo, de truc de moto, de... Voilà. <rire> parce que c'est ce que je leur avais dit, je préfère un truc en moto et tout. Et euh, pour Black Friday, voilà, vers le 15. 15 novembre, ils m'ont dit 15 novembre, c'est bien. Donc l'Insta euh, Go 2, là, et pareil, petit truc magnétique avec une lentille ultra large, le petit coffret. Donc là, encore une fois, c'est la même idée qu'Insta. Un double boîtier qui permet en fait, donc sur notre module, moi je crois que le module il n'y a pas d'écran. Hein. Le module en fait il est comme ça et ensuite on met sur un autre module qui permet d'avoir un écran et qui permet d'avoir une autre batterie. Ce qui est un peu mieux que l'Instant 360... Euh, C'est... Euh... R2, je crois, c'est la R. Moi, j'ai la R1 avec, euh, avec la lentille 1 pouce que j'ai toujours pas déballée. <rire> voilà, voilà, voilà, la nouvelle lentille, euh, voilà, voilà. <rire> je je, je l'ai, c'est déjà ça. Voilà. Donc là, on aurait en fait la possibilité d'augmenter l'autonomie et d'avoir un écran pour le retour. Contrairement à l'Insta360 où il faut les deux modules, mais il faut quand même un module de batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie intégrée dans un des deux modules, ni dans les deux modules d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Donc là, on a un produit qui est, euh, est atomique. Non, il non, y a bien un écran hein, sur celle-là, d'accord. Il y a un écran sur celle-là et un deuxième écran. Marc, ça peut être pas mal, puisque si on met un écran devant, un écran derrière, ça permet de se mettre en selfie, euh, on aurait le deuxième écran qui nous voit. Et quand on filme derrière, on, on basculerait avec l'écran euh, qui est derrière le, le module lentille. Le module euh, caméra tout seul qui est étanche. Par contre, quand tu mets son module batterie, tu clips dessus. Là, il est plus étanche puisqu'il y a des haut-parleurs, des clips, des machins comme ça. Mémoire intégrée dans la DJI de 32 Go. C'est pas ouf. Mais si tu mets le module en plus, là, tu peux mettre une micro SD. Donc, tu peux étendre la batterie et l'autonomie. Ce qui paraît un peu évident. C'est un très joli produit qui fait extrêmement envie. Encore une fois, malheureusement, au niveau des besoins vie moyen, est-ce que j'ai besoin de Alors, est-ce que je peux en avoir une gra... gratuitement au niveau de DJI Non, je pas de contact avec DJI, malheureusement. Est-ce que... Euh... Est-ce que j'en ai besoin? Pas du tout. J'en ai plein des caméras de sport. Et en fait, euh, voilà, je m'en sers pas du tout. de temps en temps, comme ça, ça me pète un coup et je fais euh, une série de vidéos et après j'arrête. Envie! Ah, carrément, elle fait envie. Mais après, les moyens, euh, c'est encore une fois un petit animal à 500 balles. Hein. <rire> voilà, voilà. Donc la DJI euh, Cosmo Combo. Combo. Combo Alors, elle fait combien J'ai vu 500 balles, je crois, euh, DJI. 519 euros 519 euros DJI Power Combo, 399 dollars. Le Power Combo, inclus de caméra unique, module magnétique et tout. Et le Dual Screen Combo. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on doit avoir que la lentille. Et après, on doit avoir la lentille avec un autre module et tout. Là, on passe à 519 euros, 519 dollars. Donc, les prix en euros, ça va être à peu près la même chose. Uf. Elle est géniale, oui, mais bon, voilà quoi. Euh, si tu en as vraiment besoin, peut-être ça peut être intéressant d'avoir une petite caméra comme ça, puisque peut-être que l'Insta, comme il disait voir en putain exemple. tu veux faire par exemple un truc d'imprimante là, tu peux le mettre dans un petit boîtier, tu peux vraiment le mettre dans des endroits où tu peux pas aller avec un DSLR ou une vraie caméra. Voilà, là tu peux le mettre vraiment dans des petits endroits. Je remarque même avec, je, crois, je pense qu'avec une DJI euh, Osmo avec l'ancienne ou une GoPro, c'est vrai qu'on est à peu près sur les mêmes gabarits. Euh, elle est un peu plus haute mais elle va être moins large et tout c'est un produit qui est très intéressant encore une fois bon bah encore une fois c'est très ciblé hein presque il me l'aurait envoyé j'aurais dit oui mais là de l'acheter non parce que je vais l'acheter Faire une review je vais me dans un coin avec ses cousines là bas et ça marchera pas on parlera également du lancement du honor honor Lance le X30 Max en Chine, un écran sportif massif de 7,9 pouces. Oh là là là Exactement, qu'est-ce que je voulais Alors bon, qu'est-ce que je voulais Si je peux en avoir un, oui. Mais bon, après, ce que je voulais Je vous rappelle, j'ai toujours le Nubia Red Magic 6S Pro, qui est très très bien. 6,7 pouces, euh, tout bien, tout bien. Après, est-ce que celui-là sera mieux Non, il sera juste plus grand. Il pourra pas être mieux, pas possible. Tarif et variante. Alors, 7,9 pouces à deux variantes de stockage avec une variante de 8 ou 128. Voilà, donc 2399, soit euh, 2399, euh, 2399 yuan. Ah bah attendez, je demander à Siri. Siri Combien Dis Siri. Fait 2400 RMB en euros. Mais non, sud-africain, il est con, lui. <rire> 10 séries font 2400 yuan en euros. 321 euros hors taxes pour l'entrée de gamme. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Si le téléphone, il fait 7 pouces, qu'il est assez classique. Et après, on monte un petit peu à euh, 2699. Donc après, il y, a six... ouais, il y a un peu plus. Il y a 200, 200 yuan, une trentaine d'euros. Il n'est pas excessivement cher, encore une fois, Voilà, on va dire entre 300 et 400 euros, hors-taxe, encore une fois. Bon, on a quand même un Dimensity 900, une charge rapide 22,5 watts. Bon, après, voilà, la configuration est pas dingo, hein, capteur 74 millions de pixels, 2 millions de pixels, plus euh, frontal 8 millions de pixels. Bon, la configuration est honorable, encore une fois, mais la taille est démentielle à 7,9 pouces, voilà, c'est le plus grand, c'est bien. Après, euh, voilà, il faut voir, mais voilà, le téléphone n'est pas fou, encore une fois, c'est pas le truc, oh, voilà, il est trop bien, ils sont allés un peu, pour réduire le prix, ils ont pas mis une configuration de psychopathe à l'arrière, pour le quoi pas. Bon, on parlera également de la machine à rumeurs avec le Xiaomi Mi 12. En fait, ce n'est pas vraiment le Xiaomi Mi 12. Si, c'est le Xiaomi Mi 12 ou c'est le Redmi Note 12. Non, il y a le Xiaomi Mi 12. Là. Il commence à avoir les rumeurs et on a le Redmi 11, je crois, de l'autre côté. Voilà, de tous les... dans tous les sens. Alors, on est peut-être en possibilité d'éventuellement euh, avoir, mais pas sûr. Voilà, encore une fois, je vous le dis, on va avoir sûr, parce que j'ai le numéro FedEx, on va avoir la Redmi Watch 2 Lite. Voilà, lancement 11 novembre vidéo le 10, voilà. parce que ils sortent euh, le truc pour le 11 novembre, comme ça, ça permettra de sortir un produit et d'en vendre un max. Voilà. Donc la Redmi Watch 2 Lite, donc la nouvelle version Lite, le 11. Alors tout le monde parle d'une Redmi Watch 2. Alors peut-être qu'il n'y aurait pas de Redmi Watch 2, peut-être qu'il n'y aurait qu'une Redmi Watch 2 Lite, ce qui serait étonnant, qui est pas, qui est une version et une version Lite. Après, c'est étonnant, c'est que j'ai eu que la version là j'ai je peux la version normale. Pas enfin Bon, après, ça, c'est un autre problème. Bon, la machine, encore une fois, on est sur la machine à fantasmes, mais euh, quelque chose où on sera un peu tous d'accord, c'est que même quand on lit la news, la machine à fantasmes, elle est pas exceptionnelle, quoi. Bon, bah, ça euh, va, un, un, un Snapdragon 888, euh, voilà, de la caméra, un rafraîchissement, un bel écran, euh, des processeurs un peu moins pour les autres. On est vraiment arrivé à un moment où il n'y a que Tesla qui aura le téléphone qui me surprendra. Bon, la vidéo du jour, les montres chinoises. Oui, c'est la nouvelle tendance. Hein. Vous allez en bouffer là, au moins une par semaine de vidéos sur les montres chinoises. Grosse série sur les montres chinoises. Cette semaine, on compare la Pagani Design PD 1619M avec un mouvement Miyota euh, automatique mécanique automatique heure date minute seconde, pas mal. Euh, versus la Rift Tiger qui a un mouvement Sigul. La Rift Tiger, on va dire, on a, on a déjà les premiers commentaires que j'ai vus, putain mais elle est magnifique cette montre, elle est incroyable. Avec mouvement Sigul et tout, enfin c'est une montre de psychopathes. Euh, semaine prochaine, il y aura à mon avis deux Pagani, parce que j'ai la Pagani euh, Hommage 007, donc la même que James Bond. Ils ont fait les mêmes couleurs et tout, donc c'est ce qu'appelle une montre hommage. C'est les mêmes couleurs que l'omega de James Bond de 2021. Mais il y a marqué Pagani dessus, pareil, elle est extrêmement jolie et tout. Et je la comparais peut-être avec la deuxième, parce que j'attends les montres I et W. Alors le transporteur a marqué que ça y est, hein, ils sont à Pattaya, mais euh, ils ne sont pas encore arrivés chez moi. Et j'attends encore... Euh, attendez, j'en ai trois. J'attends encore deux autres Pagani, apparemment. Non, non, j'en ai quatre, donc j'attends une dernière Pagani, qui doit être la, la Daytona euh, Chocolat. Alex m'a envoyé le nom, c'est Cho, Cho, Cho, Cho Chocolat. Voilà, comme ça c'est bon, tu l'auras dans la tête. Euh, et vous allez avoir un peu de la montre et tout, puisque ça va être le nouveau créneau sur lequel je vais en train de me lancer à fond, et pour lequel j'ai de très bons retours pour le moment. Et ça pourrait être, alors je ne dis pas que ça va remplacer les smartphones sur la chaîne, mais ça pourrait être un très bon complément, ou bah, dans les smartphones... Euh, on m'a proposé le, le Redmi je sais pas quoi la dernière fois là, mais en fait c'est de la merde, <rire> c'est un truc à 100 balles, la meuf a commencé à me casser les couilles, Vous voulez m'envoyer le 2 plus 32, je dis mais pas un truc avec 2 plus 32 avec un Helio de machin, ça va pas avancer, j'ai aucun intérêt. Moi ai bien... je vous dis, je veux bien vous prendre votre argent, ça, ça va être toujours un plaisir de vous prendre votre argent, mais il n'y a aucun intérêt, autant envoyer le 4 ou le, le 3Go avec un téléphone qui envoie un peu plus du steak, sinon c'est non. D'ailleurs, euh, ma nouvelle cerise, alors à la fois elle voulait m'envoyer une souris, après elle voulait m'envoyer la, la Realme, mais ça s'est pas fait, parce que le problème c'est que la montre elle, elle vaut rien, elle vaut pas cher, donc euh, après les marques, il faut payer pour faire une review, truc ils aimeraient ils bien un gros travail gratos, <rire> je comprends bien, et puis le Redmi pareil là, qui était un truc hein, pas cher, euh, elle à mon avis, euh, je pense que c'est fini, et voilà, elle a changé de cerise et voilà, on a perdu le, perdu le noyau. Bon, euh, toutes les montres et tous les produits que j'ai testés, je vais essayer de les regrouper un peu dans la, la JT Geek Shop, avec une grosse partie montres. Donc, on retrouve bien la Daytona hors promo. Hein. C'est quand vous allez chez... Je vous rappelle, il y, y a bien marqué en haut, la JT Geek Shop ne vend aucun produit. Vous serez en relation directe avec les vendeurs. Affiliation, c'est-à-dire que tu cliques, tu vas chez le vendeur. Pour toi, c'est transparent. Euh, moi, je suis apporteur d'affaires, j'ai une petite commission, mais tu achètes chez le vendeur, euh, tu as les prix, machin. Donc, des fois, les prix sont un peu plus bas. La Pagani Design pour la semaine prochaine Celle-là, sans la date, ça sera Alors ça, c'est la semaine prochaine Ça, c'est la montre avec la semaine prochaine Versus la montre Seiko Mode Un truc, un mode Une montre qui est montée par le fabricant et tout Donc là, j'en ai parlé sur mon blog Vous trouverez ça sur le blog Après, je mettrai la montre, c'est à aujourd'hui Parce que j'ai oublié, tout tout compte fait ça. La Rift Tiger, celle d'aujourd'hui Et puis, etc, etc Mais je me rends compte que j'ai oublié de mettre La mode Seiko voilà. Bon, on parlera de Seiko Watches. Alors très content le vendeur pour, concernant le, enfin, le la marque et le revendeur par lequel on passe concernant la montre. Alors elle a fait beaucoup de vues, beaucoup de clics, pas d'achat malheureusement. Ou alors ils nous ont, bon, alors, ils ont fait des achats ils ne l'ont pas dit. Hein. C'est souvent c'est ça. C'est comme IVC VPN. Ah tous les mois, c'est pas terrible. Hein, mais il en reprend quand même un peu. <rire> tous les mois il en reprend une vidéo. Il me dit oh là là oui. Euh... Mais on va quand même reprendre une vidéo ce mois-ci. <rire> voilà. Donc, c'est ils sont pareils. Ils ont vachement augmenté la belge. La belge était vraiment à 249. Elle est vraiment montée à 349. C'est un truc de fou. La bleue est toujours à 299. Voilà. Donc, très bon retour. Ils nous ont proposé de nous en envoyer une autre. Donc, on avait demandé une autre kinétique, mais beaucoup mieux et plus chère. Et en fait, ils nous ont suggéré qu'ils préféraient mettre en avant les différentes technologies que Seco a mis en place. Euh, par rapport à d'autres marques, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc on a parlé de la kinétique, on parlera donc la prochaine qui va arriver, ou même prochaine certainement, ça sera la solar, donc une jolie montre, encore une fois, à quartz, mais avec le cadran en dessous qui est solaire, et n'importe quelle petite lumière permettra d'alimenter le quartz, parce qu'il a besoin de très très peu d'énergie, on a vu ça avec le kinétique, et ça permettra d'alimenter la montre comme ça, toute à l'énergie solaire, plus jamais de piles, euh, voilà. <rire> on, a, on, a, on a solutionné l'énergie et tout. Donc, dans l'idée, on leur a dit, bah c'est pas mal. Et après, on a quoi Vous avez quoi comme technologie nous dit, Après, c'est tout. Il hein, y a quelques autres, mais c'est des variantes, après des dérivés. Mais un truc intéressant et tout. Et en regardant sur Internet, il y a Grand Seiko. C'est leur marque haut de gamme de chez Seiko. Et là, ils ont un mouvement automatique... Euh, mais avec un quartz, c'est-à-dire que c'est un quartz, c'est le, le, le rotor qui alimente le quartz et le quartz alimente en fait fait tourner euh, je sais pas, pas mal de trucs qui alimente le mouvement euh, mécanique de la montre. Donc c'est une montre mécanique mais qui est alimentée par un quartz pour plus de précision et tout. Voilà, au lieu que ce soit à toi un ressort et après que ça se détende et tout pour la précision donc c'est ça. Et euh, alors ah, ça c'est bien ça aussi. Bon le problème c'est que Grand Seiko euh, les prix de les prix d'entrée je crois c'est il euh, y a rien en dessous de 2500 euros quoi. <rire> donc on est en train de voir avec eux si on peut, soit alors soit on pourrait s'en faire prêter une mais alors s'en faire envoyer une c'est niette, <rire> Une a un cadeau c'est niette, s'en faire prêter une faut voir après on est en train de voir parce qu'ils ont qu'un seul magasin en Thaïlande il est à Bangkok, donc on est en train de voir éventuellement avec Bangkok s'il y aurait moyen d'aller à Bangkok, d'aller dans le magasin et de filmer les montres dans le magasin dans le magasin Grand Seiko de Bangkok Ouhou voilà donc, bon pour l'instant, il n'y a rien de finalisé. On aura la Solar, ça c'est sûr. Après, de là à aller euh, jusque Grande Seco, c'est pas gagné, mais il euh, y a la SBGA Attends, la SBGA 911 ou 211 Attends, la SBGA 211. Voilà la SBGA 201, elle est en, en métal. Avec le mouvement et tout, la 211, elle est en titanium, mais titanium haute qualité et tout. Enfin, il paraît que c'est une montre de psychopathe, ultra limitée et tout, voilà. Donc, euh, on avance tout doucement avec Seco, euh, c'est intéressant, voilà. Et ça permet de faire un peu du chinois, un peu du Seco. Euh, nouveau truc qui va arriver au mois de novembre sur JT Geek. Alors, vous avez vu, on fait très peu d'articles sur jtgeek.com en ce moment, parce que bah, forcément, on se concentre sur les reviews. Ensuite, il n'y a trop rien au niveau des téléphones, ou alors c'est des rumeurs, ou alors comme le Honor 30 qui est sorti, on aurait pu faire un article hier, mais comme je fais le JT du Geek aujourd'hui, vous peut-être mieux le faire en vidéo que de faire un article. Par contre, on va faire des tests en article, parce qu'on a pas mal de petits produits qu'on reçoit, euh, je parlerai du... J'ai reçu un casque Aftershock, alors ça je l'ai acheté pour moi parce que je voulais un casque par induction et tout comme ça. J'avais reçu ça aussi de la marque, euh, je ne sais plus quoi là, c'est... Euh... CVJ, euh, il voulait faire un truc, mais après il voulait pas payer, après il voulait changer et tout. J'ai pas mal de petits produits des fois que j'ai comme ça, mais que les reviews font pas ou que les marques savent pas trop. Donc on ferait des, des tests en articles, alors des tests en même temps pour faire des casques, pas... ferait des belles photos. Je suis en train de, j'ai ressorti mon, mon appareil photo, c'est un Sony RX100 mais le RX101, le premier génération, mais ça fait des photos de dingue. Bon, par contre, la batterie est sèche. Hein. Elle sèche de morte. J'essaie de la recharger, tout, donc je commandé des batteries. Je ferai les photos avec ça. Ça ferait des jolies photos. Et on ferait un petit article, voilà, en expliquant comment ça marche, la boîte et tout. Ça permettrait de faire un peu de SEO, de faire des articles en écrit. Certainement, après, de facturer les articles en leur demandant moins cher, en faisant simplement un article écrit avec des photos. Et puis voilà, donc ça arrivera au mois de novembre, puisqu'on n'a pas assez de travail, <rire> et que ça sera plutôt intéressant. Bon, je vous rappelle, j'ai remis en branle mon blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com, tape lesmagouilles sur Internet, en théorie, pas trop de monde. Hein. lesmagouilles.com, je vous parle de montres tous les jours. Hier, on parlait du mode Seco à moins de 100 euros, un double concept avec un format article et podcast. C'est-à-dire que les articles sont écrits sur le, le site, et euh, également, je le fais en podcast, ça veut dire que vous pourrez soit l'écouter, soit le lire. Et généralement, il y a plus en podcast, ça me permet un peu de, de parler un peu plus que sur l'article. Et euh, alors, on m'a posé la question à MP, on dit « Mais pourquoi tu tes podcasts, tu ne les mets pas sur YouTube ?» Parce que, pour l'instant, ça m'embête pour l'instant sur GLG Vidéo, puisque le mardi et le vendredi, je ne fais pas de podcast, puisqu'on fait l'émission. Ça m'embête un peu pour l'instant de soit faire une version audio avec une image fixe, ce qui pourrait être intéressant, si le podcast prend bien, c'est éventuellement, quand je fais la narration de l'article, c'est de montrer l'article en même temps, voilà, pour euh, sur la vidéo. Comme ça, on verrait les photos et les illustrations que j'ai mis en place. Mais ça pourrait faire un format un peu court qui pourrait arriver sur GLG Vidéo avec des sujets vachement différents, du high-tech, voire des trucs plus, plus taclic et tout. J'en ai parlé, j'ai reçu le, le bracelet bleu pour ma Seiko Kinetic, donc je vais le changer et tout, parce que voilà, donc ça je ferai un article, je vais faire des petits trucs sympas, mais là on est plus sur de la monjité geek, on est plus sur le high tech, et les magouilles, on est plus sur un blog perso, tu peux aller voir, le trafic est en train de partir à la hausse, vous êtes en train de louper des trucs là, si vous écoutez pas les podcasts, que vous regardez pas les articles, vous êtes en train de... Le... on prépare quelque chose, voilà, pas trop vous en dire. Bon, les refus à venir euh, donc là, pour le mois d'octobre, c'est fini. On a bouclé 20 reviews pour le mois d'octobre. Alors, elles ne sont pas toutes rémunérées. Il y a beaucoup de, de vidéos gratuites en échange des produits, malheureusement. Sinon, ça serait la fête. Mais voilà, encore une fois, c'est un mix de tout ça. Semaine prochaine, on aura donc la montre... Maintenant, euh... bah là, ce qu'il faut que je fasse le montage. La montre, les deux montres Pagani euh, qu'on a vu dans l'annonce. La, dans pas la, la 007, ce sera pour la semaine d'après. Ensuite, on aura le Sigma à ne pas confondre avec les armes. Le Sigma Spark 981, un robot aspirateur, qui est assez intéressant, puisque dans un des bacs, il y a un moteur, il y a un deuxième moteur dans le bac, apparemment, pour l'aspiration et tout, ce qui devrait vachement augmenter la puissance. On verra ça la prochaine fois. Euh, Pagani versus Seco Mode, donc ça c'est pour la semaine prochaine, donc ça c'est Pagani versus Mode, et après le Sigma. Le Dream v 12 Pro, c'est sûr, c'est bouclé pour le 10 ou le 11. On a également le Armagar, un robot aspirateur, euh, encore une fois, un peu chelou. Le Roborock S7, on l'a reçu, mais on n'a pas reçu la station. On n'a vraiment que le robot aspirateur la station, c'est un autre délire, un autre modèle. Euh, la Redmi Watch 2 Lite, ça, on a reçu le tracking, c'est bon. Et on se retrouvera bien évidemment dimanche pour un live. On parlera de toutes les reviews à venir. Je pense que j'ai marqué sur une feuille, là. Toutes les reviews à venir, elles sont là. Euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16. Voilà. 16, c'est le nombre de reviews euh, déjà euh, presque rémunérées. Et en review gratuite, oh, c'est la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est hum, pas mal. Donc, ouais, 16 plus 6, euh, on est bien. <rire> 6, 12, 22. Voilà, donc on est déjà à 22 pour le mois prochain. Voilà, Nico commence à commander euh, de la drogue, là, dans les pays où c'est légal, pour essayer de se revigorer un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on parle Voilà. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez me retrouver également en podcast, quasiment tous les jours, pour le coup, puisque mardi, vendredi, on est sur JT du Geek, et tous les autres jours, je vous fais le podcast de les, les magouilles de JLG en podcast, où là, on est sur un petit podcast, petit court, assez... Euh, combien on a fait, fait On fait un peu d'écoute, hein, mine de rien, on fait entre 40 et 50 vues, alors euh, 32, 41, 62, 95, 56, 69, ah, 69, enfin, 53... 69 encore, 77, voilà, on commence à, on a dépassé les 50 ans, on commence à frôler l'essence, on me dirait c'est pas beaucoup, mais ouais, mais c'est nouveau, c'est nouveau pour moi aussi, et on lance un petit peu la machine. Allez, bim, badaboum, vous pouvez également sur Instagram mon pseudo, c'est Greg Le Geek, on retrouve un peu les photos du jour, hier, alors la photo de la cette jolie montre, la photo de celle-là où j'ai reçu des cadrans Seiko pour la modifier, mon mode Seiko, et des aiguilles oranges, pas mal de trucs, YouTube, dit 15 millions de vues, pourquoi pas, mais ça n'a rien changé à ma vie, bon, bon après, voilà, ça fait toujours bien, es... Oh, 15 millions de vues, oh mais bon, voilà, quand même, monétisation, 130 balles par mois, je crois. <rire> Wouh, <rire> je dis donc avec tout ça, mais, ouais, mais les annonceurs ne m'aiment pas, je corresponds à aucune cible, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, Après, bah, vous retrouvez un peu ma vie, mon œuvre et ma YouTube YouTubeographie. Au niveau des films de la semaine Alors j'ai trop rien regardé cette semaine Je suis très YouTube Alors un, parce que je regarde toutes les vidéos de Didi, DDE DDE, avec les voitures et tout ce truc là Quand je regarde le soir, il y a toujours plein de vidéos à regarder euh, Truc Hier, je voulais regarder un, Je voulais commencer, j'ai Dune là Qui est, euh, qui est disponible euh, Je voulais continuer un petit peu sur euh, Foundation Et il y avait une vidéo de Marketing Mania oh, trop, trop bien, euh, ça dure une demi-heure toi. toi. J'aurais la vidéo de Marketing Mania Il explique The Rock, il faut travailler dur Pour réussir c'était l'histoire de ma vie, il hein. faut travailler dur pour réussir, mais bon, il y a quand même aussi ce qu'on voit un peu dans la vidéo, il y a aussi une part de chance, et il y a aussi, de plus en plus, surtout après 2000, après les années 2000, une part de diversité, où il faut travailler dur, mais il faut faire plein de choses. Travailler dur sur un projet, ça peut marcher d'un coup, mais ça peut ne pas marcher aussi. Et euh, que travailler sur pas mal de choses en même temps, il y a surtout un truc qui va se, se décanter. On, on suivrait, hein, ceux qui suivront un peu la chaîne, l'année dernière, c'était pas la fête au niveau des reviews et tout, on ne sait pas où on allait, euh, si on savait j'ai retourné chez ma mère, ouais. <rire> je savais où j'allais, ouais. Et, euh, et voilà, on s'acharne, on travaille, on lance des trucs, on teste des choses, et on voit que les formats sont en train de prendre. Là, on est en train, les smartphones c'est bien, les aspirateurs, leader autoproclamé, des aspirateurs, c'est moi. Et euh, là, voilà, on essaie de lancer les montes parce qu'il y a un gros créneau. Et à chaque fois qu'on tout le monde, quand je dis ah les montres chinoises, tout le monde dit Ah, les montres chinoises ah ouais. Oh, C'est de la merde. Bon, On me disait pareil avec les téléphones chinois hein, en 2008. Les hein. téléphone chinois, là. Hein, les voitures chinoises. Hein, les téléphones... Voilà, Tout le monde dit un oh, truc chinois, oh, les aspirateurs chinois. Et voilà, donc les montres, on est un peu sur le même a priori. Et pourtant, il y a un gros, gros, gros créneau où on verra que dans les montres, il y a des trucs super sympas. Et vous allez être étonné carrément, je le dis dans la vidéo du jour, avec les tétons qui pointent, donc elle était bien sa vidéo, J'ai regardé après donc du coup la vidéo de Villebrequin, qui a perdu son permis, donc grosse intro, beaucoup trop longue, mais bon après c'était sympa que la voiture sans permis et tout, c'est toujours assez, et pas mal de vidéos sur les DSLR là, et pas mal de nouveaux gros appareils qui sont sortis, donc je les regarde aussi, et voilà, et après il est 22h30, et je me dis, je vais commencer à regarder un truc maintenant, voilà. Euh, truc assez intéressant, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce hier, enfin le teaser, puisque va sortir Goldorak, le film. Alors, gros teaser où on va Goldorak, Goldorak. C'est Goldorak, alors avant nous on avait un Goldorak où bon, ouais, il, était, euh, il était mobile euh, comme une poupée gonflable quoi, c'est... Euh, euh, euh, ouais, comme ça, et là on voit il est tout beau en image de synthèse, il a l'air tout super fluide et tout, enfin voilà. Ça a l'air assez intéressant et donc il y aura apparemment un Goldorak pour 2023. Euh, à voir Ça fait encore deux ans là, ils, ont le temps de, ils ont le temps de le dessiner à la main à, avec ça, À ce rythme-là Fondation J'ai avancé un petit peu cette semaine J'en suis au 3 ou 4, je crois euh, Un de temps en temps, comme ça se passe bien Et euh, My Name Je finirai ce week-end, My Name, je pense, là pas eu trop le temps, là, cette semaine, un peu de boulot, et puis après, on va le dire, avec YouTube, donc rien, pas de révélation euh, cette semaine, sauf si, alors, s'il y a des, des sorties Netflix cette semaine que j'ai loupées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en disant, oh, il y a ça qui est sorti, c'est vachement bien, il faut absolument que tu regardes. Et, BIM, ça sera tout pour aujourd'hui, 30 minutes ah, il était bon aujourd'hui, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, petit pouce en l'air. Si financièrement, vous pouvez, petit café pour essayer d'atteindre le palier et valider, grâce à ton type peut-être, le dernier palier. Je vous rappelle, on se retrouvera dimanche. Dimanche, ça sera entre 11h et midi. Alors faut que je voie, avec votre décalage horaire, là, vous faites chier. Je sais pas combien... S'il y en a qui sont capables de me dire, vous avancez d'une heure ou vous reculez d'une heure Parce qu'avant, il y avait 5 heures de décalage entre vous et moi. Là, j'ai bien l'impression qu'on va passer à 6 heures de décalage. Donc, si je veux le faire à... entre 11h et midi, ça fait entre 17h et 18h, en théorie. Et non pas entre... Je sais pas, confirmez-moi ça, vous en enlevez une, vous en rajoutez une, vous faites quoi Ou cette année, pas <rire> ou juste un suppo, et puis euh, c'est bon <rire> Un suppo Covid, et euh, on n'en parle plus Voilà. Donc, euh, on se retrouvera en live dimanche, ça permettra à ceux qui veulent faire un petit tips, comme ça, d'avoir leur nom qui s'affiche, avec le truc, euh, le zombie, le machin, et tout, voilà. Et de passer le palier, là, bah, je pense qu'on va y arriver, mais bon, après, hein, encore une fois, un petit effort de chacun, il en manque pas beaucoup, et ça validera les deux émissions pour le mois prochain. Peut-être trois, on n'est pas à l'abri, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur les montres sur GLG Review. Nous, prochain rendez-vous, mardi. Double review, mardi. Hein. Ah non, lundi. Alors, lundi, il y aura une vidéo sur la chaîne en anglais, avec la caméra 360 que j'ai fait en version anglaise. J'ai reçu la voix en anglais de, de Fiverr et j'ai fait le montage. La vidéo n'est pas incroyable, mais elle voulait absolument une vidéo en anglais. Mardi, il y aura donc les montres et euh, le JT du Geek. Voilà. Ah non, mais non, si on n'a pas les deux paliers, il n'y en aura que vendredi. Bon, on verra ça, on verra ça dimanche, si c'est validé ou pas. Allez, merci de passer, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. À mardi, bye bye. Non, à dimanche <rire> dimanche